Bonjour Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle pépite. Une pépite qui a développé des composts collectifs dans notre quartier. Avant d'y aller, comme tu peux le voir, j'emmène mon bioseau. Le bioseau qui a été fourni lors de notre adhésion à l'association. Comme tu peux le voir, tous mes déchets de la semaine, tous mes déchets verts, je les ai mis là-dedans. Et en fin de semaine, je les emmène au compost collectif mis en place par Gillian la fameuse pépite que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant, si tu veux découvrir de nouvelles pépites, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et télécharge le guide offert si tu souhaites toi aussi agir dans ton quartier, dans une association ou même chez toi mais tu ne sais pas forcément par où commencer. Allez, assez parlé, cap sur les pépites <rire> Ça y est, donc on voilà, est au compost, donc euh, j'ai ouvert ce bac de compost qui est fermé avec euh, un verrou. Tous ceux de l'association ont le code et donc voilà, je vais verser mes déchets verts de toute la semaine dans ce bac. On a la chance d'avoir euh, trouvé une petite placette où juste à côté il y a un petit robinet, donc ça aide un peu à laver le seau euh, après avoir vidé. Alors euh, notre pépite, euh, Gilles Hanenkov. Donc mon voisin euh, a mis en place cette superbe initiative de compost collectif dans notre quartier. Il en est euh, déjà dans le quartier maintenant. Il y en a deux, mais il en a mis aussi plusieurs. Enfin, euh, il a aidé à la mise en place d'autres euh, composts. Il va nous expliquer ça juste après. Donc ma question c'est Gilles, comment euh, ça t'est venu à, à l'esprit de mettre ça en place Et on aimerait aussi savoir. Euh, si tu peux aider nos, nos, les personnes qui regardent cette vidéo à, à mettre en place ça aussi chez eux. Donc, quelles sont les étapes que, par lesquelles il serait plus facile de, de passer pour mettre ça en place Eh bien bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Périne. Bonjour. Je suis ravie que tu m'aies consulté pour... Euh, je dirais un petit succès qu'on appelle l'or noir du jardinier. Voilà, donc c'est une pépite, c'est vrai. Et voilà. Mais pour moi, c'est plus de l'or noir. Alors ce, ce, cette idée de composteur partagé m'est venue, voilà, maintenant près de 5 ans. Euh, au travers d'une rencontre, euh, d'un petit verre entre amis, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas aider un peu de notre, à notre manière la planète et on a créé, on a couché quelques idées sur ce papier. Est-ce qu'on met un composteur partagé Est-ce que c'est des composteurs dans la copropriété Enfin, tout est passé, mais il fallait un composteur. Alors, quelle technologie utiliser Est-ce que c'est un composteur plutôt statique, comme c'est le cas ici euh, Donc, nous n'avons pas de, de, de rotation, je dirais, c'est la nature qui fait, euh, qui fait le compost. On n'a pas de, de système rotatif, on n'a pas non plus de lombricompost. Puisqu'en Alsace, vous savez très bien qu'il fait chaud, très chaud, il peut faire très chaud et plutôt froid aussi. Donc les lombris n'aiment pas trop cela. Euh, okay. Par contre, vous pouvez le faire en interne chez vous, dans votre cave, sur une terrasse éventuelle, à l'abri ou dans votre cuisine. Ou dans le sud de la France Ou dans le sud de la France, voilà. Okay. Mais là, les, les, ils risquent de bronzer aussi un peu ces, ces pauvres lombris. Donc euh, l'idée, euh, une fois qu'elle était bien établie sur un petit document, on a regardé un peu à droite à gauche euh, ce qui se faisait déjà chez nous en Alsace, ou ce qui se fait euh, en France ou à l'étranger. Bien sûr, il y a des dispositifs euh, industriels hein, ou semi-industriels, mais nous, on voulait vraiment au travers de l'association, de euh, cette petite équipe, puisqu'on organisait déjà des fêtes de quartier. Tu parles d'association, juste avant, tu parlais d idée d idée juste d'amis. Oui, d'abord d'amis. Et on s'est dit, ben non, il faut que ce soit périn, dans, dans, durable. Dans, euh, durable, je dirais. Dans, dans l'idée, ce n'est pas juste 3-4 amis qui lancent ça. Il faut que ça puisse, dans 5 ans, dans 10 ans, encore exister. Donc pour commencer, vraiment trouver un, un groupe de personnes et créer une association pour pouvoir avoir du poids aussi dans vos démarches. Voilà, être motivé d'abord, bien savoir où on met les pieds. Et euh, une petite association, c'est tellement vite fait. Euh, Ou déjà une association existante, rejoindre cette association existante pour avoir vraiment une, une entité entre guillemets juridique aussi. Puisqu'il y a tout de même une petite responsabilité à endosser. Hein, en, il y a un suivi surtout à, à réaliser. et Si c'est fait par une seule personne, on a eu le cas déjà sur Mulhouse, si c'est qu'une seule personne qui porte le projet, ben, s'il se passe quoi que ce soit, les congés, la maladie ou autre, le projet capote. Donc euh, je dirais la méthodologie est très simple, où les étapes à, à réaliser sont, sont pour nous aujourd'hui évidentes. Euh, première étape, c'est d'abord constituer un peu ce groupe bien poser le projet, où est-ce qu'on peut réaliser cela Alors bien sûr, ce sera sur un, une emprise publique, donc un terrain public, oui. parce que c'est un composteur partagé. Et ce n'est pas au fond d'une cour privée ou privatif, puisque là, je dirais, bah, on fait ce qu'on veut en termes de privé, mais sur le lieu public, il faut en parler à l'élu, responsable de ce, du développement durable ou de l'environnement ou la structure qui gère les déchets, euh, sur, la, sur le secteur où vous voulez vous implanter et euh, déjà parler un peu de cette idée, voir ouais. sonder que, que, quels sont les, les freins que vous allez rencontrer. Au niveau des lieux, euh, là par exemple on est dans un ancien local de verre. Hein. Local Alors, de verre. Oui, c'est un dépôt où les gens mettaient leurs verre euh, usagé etc. Bon, on a fait décaler parce que c'est juste derrière maintenant euh, on a fait décaler cet emplacement, puisqu'on trouvait... On, on cherche tout de même à ce que ce soit intégré dans, dans la nature. Ouais. Hein. On ne va pas le mettre en plein carrefour, on ne va pas le mettre au pied d'un immeuble, euh, parce que certaines personnes ont peur des odeurs, mais comme vous voyez, on a le sourire, on est assis sur le compost, là. Euh, ouais. Voilà, là, ça là, ce se que passe que bien. Ce qui sympa, c'est que c'est vraiment euh, caché un peu, par euh, les petites haies euh, autour, et donc du coup, personne euh, ne... Pas forcément mis en avant. Par contre, euh, l'autre espace, c'est très dégagé. Et, mais comme les bacs sont en bois, ils sont très esthétiques et est, ça, ça, ça se fond très bien dans le dans le cadre paysage. De, voilà, oui. un jardin. Oui. Et tout ça. Alors l'autre étape, une fois que vous avez l'accord de, je dirais, soit du maire, soit du responsable euh, ou de la structure responsable. Bien sûr, la grosse question qui se pose à un moment donné, c'est qui va payer. Qui va financer? Parce qu'aujourd'hui, une placette de compostage, en gros, pour démarrer, euh, si on fait fabriquer ça par des gens qui sont en réinsertion ou une structure de réinsertion, il faut compter pour démarrer une belle placette, il faut compter pour 50 foyers environ 1500 euros. Donc, d'engagement euh, financier. Alors, vous avez des aides, bien sûr, renseignez-vous auprès de l'ADEME, renseignez-vous auprès de la mairie, auprès des structures qui gèrent les déchets dans votre secteur. Donc, chez nous, c'est la Civom, par exemple Le Civom, oui. Le Civom Oui. Et le Civom a fait les démarches pour avoir un financement euh, de l'ADEME, de la ville de Mulhouse, par exemple ou d'autres structures. Et on a aussi la particularité à Mulhouse d'avoir un maître composteur au sein de la CIVOM, euh, qui a pour... vraiment accompagné le projet. Voilà, pourquoi euh, ce maître composteur Parce qu'il y a tout de même, euh, je dirais, certaines règles à respecter, euh, puisqu'il faut que les, les composts ne se décomposent pas, les composteurs, les bacs ne se décomposent pas, euh, que les bacs soient suffisamment bien conçu. Donc à ce titre, on pourra mettre en ligne, si vous le souhaitez, des fiches techniques qui vous aideront à mieux réaliser. Mais sur Internet, vous avez différentes vidéos ou différents documents qui peuvent vous aider à réaliser au travers de matériaux de récupération. C'est à 95% des matériaux de récupération. Et donc, ouais, si vous regardez donc, dans la barre en dessous, dans les commentaires, je vais vous mettre la fiche technique en lien pour, euh, pour que vous puissiez avoir les plans euh, ou les... Les trucs et astuces pour que ce soit le plus facile pour vous euh, quand vous commencez. Voilà. Donc une fois que vous avez l'accord, euh, je dirais, de la mairie ou de la structure... Euh... Mais comment ça se fait qu'on a l'accord euh, On a monté un dossier quand même ou... ben, Oui, il faut tout de même rédiger un minimum. Euh, pour qui Pourquoi euh, Quel est l'intérêt Qu'est-ce qu que vous cherchez à faire Est-ce que vous cherchez après à revendre le compost Est-ce que vous voulez... Euh, ou c'est plutôt pour une réduction de déchets. Nous, l'idée, c'était vraiment une réduction de nos poubelles, du poids de nos poubelles, plutôt que d'incinérer, puisqu'on a une station d'incinération, plutôt que d'incinérer des, des légumes euh, qui ont énormément d'eau, ou des fruits, des choses comme ça. On s'est dit, ben voilà, on les valorise en or noir, donc en, en compost, que les gens utilisent soit eux-mêmes... Euh, euh, soit au travers d'une distribution gratuite, euh, ce compost est à la disposition des Mulousiens euh, ici. Et du coup, cette placette, quand vous avez fait le dossier, vous avez demandé combien... parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs bacs, euh, il faut que, pour que ça tourne bien, il faut plusieurs bacs ou... Alors oui, il faut au minimum trois bacs de compostage. Pourquoi trois bacs Un bac que l'on commence à remplir. Une fois que ce bac est plein, on va attaquer le deuxième. Mais en réalité, on va retourner au bout de quelques mois le premier bac, donc 4, 5, 6 mois à peu près, on va retourner la matière, on va la tourner, la retourner et la mettre dans le bac qui est vide. Maintenant, si vous avez deux bacs, vous pouvez démarrer avec deux bacs, mais là, pour 50 foyers, il faut au moins trois bacs, c'est l'idéal. Et je vois que plus, plus, effectivement, deux autres éléments ou deux autres bacs. Celui-ci sur lequel on est assis Celui-ci où il y a du broyat de bois pour faire un apport en carbone, puisque vous avez beaucoup de, de parties humides où lorsqu'il pleut, il y a une forte humidité. Et pour stabiliser, pour éviter la pourriture, donc on rajoute du broyat de bois qui est, qui, est, qui est fourni, là en l'occurrence, et qui est à disposition des mulosiens aussi, au sein de, de, de toutes les déchetteries de la région. Voilà. En fait, il y a du broyat de bois disponible dans toutes les déchetteries. Enfin, dans la région, je pense que ça doit être pareil dans beaucoup de... ou alors, beaucoup de pays, en fait. Ou alors, il faut récupérer des, de la sciure de bois, ou voilà. dans une scierie, ou, ou du petit bois cassé, euh, haché. Euh, vous a okay. un organisme qui peut vous fournir ça, ou vous pourriez aller chercher ça. Voilà. Nous avons également une caisse ou une caissette à outils où nous avons euh, des, des systèmes euh, qui permettent, donc c'est des sacs, hein, qui nous permettent d'apporter le broyat de bois, et un petit vous, râteau vous... et tout ça, on pourra le filmer. Oui, ou on je vais prendre des petites photos de chacun de ces éléments pour que vous voyez bien de quoi on parle. Il faut un minimum d'outillage, bon, il faut des gants aussi, c'est préférable. Alors c'est vrai que lorsqu'on retourne euh, une fois par an ou tous les 3-4 mois, lorsqu'on retourne ce... Ce compost, il y a une petite, ode une petite odeur nauséabonde qui se dégage, mais bon, c'est la, la nature, c'est la nature, voilà. Alors une fois que vous avez euh, le feu vert, je dirais, de l'organisme euh, ou de la mairie, euh, il est recommandé, bien sûr, une fois que vous avez constitué votre dossier, que vous avez bien choisi l'emplacement où vous allez mettre euh, votre placette de compostage, il est fortement recommandé de faire une petite, euh, un petit pot de l'amitié et d'expliquer un peu aux gens de l'environnement comment ça se passe pour lever les craintes, c'est-à-dire il y a des gens qui vont dire « oui, ça va attirer les rats, ça va attirer les bestioles, ça va sentir mauvais, ça va amener une population… » Enfin, on peut tout imaginer, on a tout eu aussi. Euh, lors de la première rencontre, on a eu effectivement des opposants, avec courrier à la mairie, etc., etc. Mais depuis ben, maintenant… On toujours, hein, ça, est le, ça, il y en a... toujours, vous êtes obligé de rencontrer, mais c'est justement des… Il ne faut pas lâcher. Voilà, ça va vous permettre de trouver les bons arguments pour aller plus loin. Voilà. Et ça vous permet d'échanger et là lors de cette réunion publique, vous allez retrouver bien sûr des gens qui sont partisans, qui sont tout à fait pour et qui vont vous aider. Et Ça va former un petit groupe d'une dizaine de personnes, à peu près 10, 15, 20 personnes. Et vous allez pouvoir alors à ce moment-là aller plus en avant dans ce projet puisqu'il faut réaliser ou faire réaliser ces, ces bacs et peut-être aussi l'emplacement, délimiter l'emplacement où ce sera implanté. D'ailleurs, dans le dossier, ça peut être pas mal de préciser qui va réaliser les bacs, ou si c'est vous, comment. Euh, voilà. Donc là, on a on a effectivement une charte euh, aussi d'engagement des utilisateurs. Une charte d'engagement, on a ce qu'on appelle, on, on a le maître composteur qui nous appuie sur le plan technique s'il y a une défaillance ouais. euh, du compost. Jusqu'à présent, on touche du bois, on n'a pas, pas eu de souci. Mais il a un rôle formateur au Également, et si ça prend bien, ben, euh, c'est lui qui gère et qui apporte euh, ses compétences techniques et ses compétences euh, pour la mise en place d'autres composteurs dans d'autres secteurs où vous n'êtes pas lié, quoi, éventuellement. Euh, par contre, n'oubliez pas qu'il y aura peut-être un, une convention à signer, il y aura peut-être un document plus plus formelle à, à réaliser, mais euh, là, on pourra… La convention, en fait, c'est vraiment pour euh, clarifier euh, que la mairie vous met à disposition un petit lieu qui leur appartient et euh, dans quel cadre et euh, qui, est, euh, qui assure quoi, et voilà, pour que ce soit officiel, en fait. Voilà. Alors, ensuite, la charte, ben, ça, je vous en ai déjà un peu parlé. On, on a mis en place une charte pour les utilisateurs. Ils s'engagent à faire quoi ou à ne pas faire, il faut, euh, si c'est possible, euh, trouver un financement pour acheter ou pour fournir gracieusement. Sinon, vous demandez 5, 10 euros des petits biosseaux qu'on vous présentera également. Oui, Donc des petits, sauts, des petits seaux qui permettent, avec un autocollant pour rappeler un peu ce qu'on doit y mettre et, et pas y mettre. Évitez bien sûr, enfin ne mettez surtout pas de viande ni de poisson, ces choses-là ou de restes de repas euh, à base carnée. Sinon... Parce que là, on, on parle de, de compost de ville, en fait. Ce n'est pas la même chose qu'un compost de campagne. Où... L'idée, c'est qu'il qu n'y ait pas forcément trop de rongeurs qui viennent se mettre autour ou que ça, voilà, ça n'attire pas la, la vermine et que, et que ça se décompose assez rapidement pour que vous puissiez le plus vite possible remettre ça dans vos jardinières. Donc, on évite aussi par exemple les coquilles d'œufs parce que s'il si y en a beaucoup, ben après, dans votre jardinière, vous allez retrouver des coquilles d'œufs et ça ne va pas être très esthétique. Voilà, alors on pourrait y autoriser bien sûr les tontes, enfin la, les restes de tontes, mais ça fait vite du volume. Et le problème de ce volume, justement, vous appauvrissez un peu la, la qualité du compost parce que vous avez, vous avez fait un apport trop important d'un seul produit. Quoi. C'est ce comme si on mettait de que noir. des potes, voilà, ce sera plus de l'or leur... jaune. L'or brun, l'or jaune, mais bon, l'or noir, l'or des jardinier. Voilà. Du coup, euh, je pense que tout le monde a très envie de, de mettre en place quelque chose, mais combien de temps ça peut prendre Alors, si vous voulez le réaliser en 8-10 jours, euh, ça me surprendrait beaucoup que vous y arriviez. Euh, le premier projet a mis près de, de 3 ans entre le moment où on a rédigé les premières idées et le moment concrètement on a pu mettre en place les bacs, ça a mis trois ans. Aujourd'hui, il est certain qu'on a de l'expérience, il est certain qu'on nous connaît, que l'association est connue. Et en moins d'un an, on peut mettre en place un composteur partagé dans un secteur, un autre secteur de la ville. Ensuite, euh, si vous voulez le réaliser bah, très rapidement, vous, vous avez la possibilité aussi d'utiliser la journée citoyenne, pourquoi pas. Donc vous, vous l'avez utilisé la oui, journée citoyenne Oui, à deux reprises, oui, pour l'installation de la placette. Hein. Donc il y avait deux avantages en fait à, à ça, c'est que d'un côté, ben, ça vous fait de la main d'œuvre pour installer tout ça, hein. c'était pour l'installation Pour l'installation, oui, puisque bon les, les panneaux étaient arrivés non vissés, donc il fallait monter, les, les, les, les on pourrait les faire réaliser complètement de A à Z bien sûr, mais là l'idée c'était de faire participer un peu les citoyens. Voilà. Et du coup de faire connaître, commencer à communiquer sur l'existence de cette, cette place tout à fait. Alors tout, toujours pour la communication, un petit truc aussi, n'hésitez pas à mettre un panneau avec un numéro de téléphone, une adresse mail euh, et, et un explicatif. Et les professeurs ou les, les, les maîtres des écoles euh, sont toujours intéressés pour également, on a déjà le cas sur Mulhouse, euh, former les jeunes au compostage et leur expliquer un peu ce qui se passe, les petites bestioles qui viennent faire du très bon travail voilà. puisqu'on obtient de l'or noir. <rire> voilà. Ok super, je vous mettrai en photo la, le petit panneau de signalisation qui a été mis en place sur euh, les placettes de compostage ICR Mulhouse. Euh, du coup, euh, Gilles, est-ce que euh, ça s'arrête là Ben non, non non. Euh, victime de notre succès, euh, je vous donne l'exemple de la place Sainte-Geneviève où on a à peu près 140 foyers. Euh, on, est, on est sur la réflexion, on ne peut plus étendre au niveau surface, sinon ça ferait une usine à compostage. Ouais, là, ça beaucoup donc de bacs. <rire> Ça fait beaucoup de bacs, donc on est en train de travailler, bien sûr, sur la mise en place, euh, pas loin de ce site, un autre site, un deuxième site. Mais ce qui, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de mettre en place euh, déjà un distributeur à compost, euh, ouvert jour et nuit pour ceux qui le souhaitent, hein, ils viennent se servir en compost. Donc ça, c'est un projet qui va, dans les 15 jours, 3 semaines, euh, aboutir. Le deuxième projet, bah, c'est de faire du compost plus vite, et donc de réduire un peu les placettes de compostage en termes de surface, mm -hmm. mais surtout gagner en efficacité, et, et réduire comment, de 3 à 4 fois la décomposition, donc la rapidité de décomposition. Comment alors comment En utilisant des composteurs rotatifs. Voilà l'idée. Mais mécaniquement alors Mécanique, euh, on tourne, on dépose ses déchets, on tourne un peu la manivelle ou, ou la roue. Donc on va réaliser des prototypes puisqu'il n'existe pas des prototypes en bois euh, comme nous le souhaitons, bois de récupération, etc. On a des, des composteurs industriels, certes, rotatifs, qui existent. Qui existent mais l'avantage de ces composteurs rotatifs avec double chambre, etc., enfin ça on pourra, on pourra en discuter, euh, c'est d'avoir du compost en 3-4 mois. Voilà. Ça, c'est un des projets tournant autour de... Alors, il y a la semaine aussi du compostage. La semaine du compostage Voilà. semaine du compostage que nous souhaitons mettre en place en mars 2019. Super. Voilà. Bon, bah, je vois que Gilles est un de super projets. J'ai vu aussi que Mulhouse, depuis 2013, donc entre 2013 et 2017, a réduit ses déchets de 7% avec diverses initiatives, dont celle-ci et qui permet euh, notamment de réduire sa poubelle de plus de 30 donc c'est quand même pas négligeable donc merci Gilles pour euh, cette initiative je vous en prie merci. je t'en prie et je souhaite euh, bon compostage voilà. à tous nos amis n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions sur le compostage à aller voir le déroulé d'informations que je vous ai mis sous la vidéo et voilà, échanger. si vous avez des idées, si vous voyez des choses sur le compostage. N'hésitez pas à mettre tout ça sur la barre d'infos juste en dessous. Voilà. Bye bye. À la prochaine. Bye.